Je ne vois pas ton ping en fait. Mais comment ça tu vois pas mon ping Je ah, te ah, ouais, Derrière moi. Tu vois, un toi, putain t'es con. parce que tu disais que tu voyais pas mon ping. J'ai perdu 5 points à cause de toi. J'ai perdu plein de PV à cause de toi non de pas de point de vue pv because in, he is my friend and i love him non ah, attends je... and when you love someone you have to take je tu pas si Une caméra bledée qui te regarde. <rire> derrière toi, ouais, derrière toi, derrière toi! Shooter, toi. Ouais. Derrière toi! J'ai <rire> vu sur la cam, mec! J'ai posé la cam, j'ai pris la cam et j'ai vu un mec derrière toi, je t'avais c'est pas possible! Dernier agent mon fort. dieu, mais lol! J'ai mis un headshot, mon gars, mais de l'espace. De l'espace du cul, franchement. C'était trop bien! Parce qu'il aurait tout de tout tuer de 14 fois! De temps à Attends. Can, you, can, can you speak for, uh, louder, please? <rire> D'accord. Oh, I can't, sorry. <rire> C'est je <rire> Vous êtes prêts? <rire> <Le joueur. rire> Ça, je vais Il y avait Doc qui traînait par là, je suis venu de meuf répond parce que je, je chine deux meufs en même temps. Je suis trop multitâche en fait. Je I got je je someone. Je Merde. I got someone on me, guys. Please help. Don't, don't help him. He sucks. Careful full Twitch. Capcan, capcan trap on the door. On the side. Yo, mama, lean down the other way. Uh, il a dit, yo Momo, uh, please get out of the way. Ah, uh, oh, yes, my way guys Plant plant TG, plant C'est moi qui ai le truc, qu'est-ce que tu fais chier Oh, sorry. Which uh, mine plant Mon Momo, was Mo sucks. Mais dépêche-toi d'aller de, de, de uh, sur le job, là Eh, get the... Uh, bah on passe, bordel de merde Uh wait a minute, he is quite lost. It'll be here momentarily. J'ai marqué ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Plante, mon plante, plante, plante, ça à merde. Mais c'est vrai, il reste 45 secondes. Ouais, mais ben voilà. <rire> il a fait un kill. De... Là. Voilà, spray, spray, continue, continue, continue. Et plus à droite, quand même. Ah ah, eh oui! Je vous aime, guys. <rire> <rire> la fête de j'ai plus de balles, tu sais? The kill call! Le mec s'est fait troller par le mec le plus nul de la team. <rire> Here was my kill. <rire> Avoue que c'était beau quand même, s'il te plaît. Ouais, c'était beau. Yes, Je crois que Glas va m'arrêter, il a plus de. <rire> Quoi? Oh, le drone est bien scanné. Il y a Albert qui promène la poche. <rire> ah, putain de merde de ça là je fais un kill. Non mais c'est bon, je diffuse. Voilà. <rire> oh my god! <rire> awesome match guys, I love you. <rire> J'ai fait un kill avec un cul mec c'est pas quoi score c'est pas une score c'est pas une score c'est mais une score c'est pas une c'est là, une là c'est c'est Viens au rotate Bon moi je dors ici Qu'est-ce que <rire> j'ai fait Ah j'avais fait sur le chat Oh pour l'utilité de la team Qui c'est qu'elle fait un Ah. Qui... <rire> Mais en fait les gars les gars j'ai même. Fait... Jamais combat. en bas Non T'en as deux, t'en as deux, t'en as deux Oh j'ai montagne J'ai montagne La montagne ça montagne Bon ah, they English! -er? Oh, ah, je oui. porte! Oh! Billy, oh, I can fly! Ah, c est, c est, c est. Je ferme ta gueule, je peux me concentrer. Mais c'est trop bien, je bloque montagne! Mais je suis sec! Mais va tuer, no. montagne, s'il vous plaît! Non, escam. ce me. Oula, Echo un HP <rire> Mais qu'est-ce que t'as pour Mais Qu'est-ce qu'un <rire> tout p Ça arrive à tout le monde le décéder comme ça. C'était non que <rire> t'avais deux PV t'allais le chercher Les amorteurs en place Ça arrive à tout le monde, ok Attends, 3, 2, 1, t'es mort Bah nique ta mère. Oh, j'étais assez... à ça. Ah, une seconde près, qui était. Ouais. Fallait Ouais. Fallait partir de 4, voilà, tour 4. Et alors, c'est qui en haut du tableau <rire> Pardon. Ouais. Moi, j'ai fait un 10. Et mais. Ils ont eu Johnny English. Attends, putain, je sais pas taper J'ai le diffuseur! Avec des diffuseur gaz! T'as le Oh shitting, il was there Oh, j'ai rien du tout! Attends, j'ai mon téléphone qui sonne! qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'envoies message? C'est à toi que j'ai répondu! <rire> Mais c'est grosse <rire> merde! Mais à qui t'as voulu parler, bordel de cul <rire> C'est ah, trop copain ben, Hein? À qui? Ah oui! Mais dis-lui de venir sur Discord, non? Bon. Je vous avais dit que j'allais assurer, j'ai pas assuré, <rire> mais euh. C'est à toi que j'ai répondu. Mais oui. Mais c'est pas possible. <rire> casser, je suis fait un bourré, je te tiens au jus. <rire> <rire> je suis au courant même, je suis là. <rire> bon, attends, du coup je vais copier le. copier coller le Oh dis... Ubisoft <rire> Tu peux me dire ce que j'avais dit <rire> Attends, je... Même moi je me rappelle pas. On fait du classé, je suis fait bourré, je te tiens au jus. Dernier agent hop fort. Du... Contre... <rire> oui. Up fort. Bien joué PL. Vous avez vu ou pas? Oh là là, ce turn. Est On est à combien monde, s'il vous plaît?